Geek. Le duo uh, DY Poupadredi fonctionne bien et, euh, et bravo en tout cas. Mais je t'en prie, merci à toi <rire> beaucoup pour l'interview et puis merci à tous les éditeurs et toutes les auditrices bien sûr. Je big up mon ami Poupadredi qui n'est pas avec moi en ce moment même, qui est au moins... Euh... Ouais. Ouais, je big up mes enfants aussi, ah bah, mes allez. fils, voilà, qui vont, qui vont quand même bien supporter dans, dans cette aventure sous Padova. Ah Oui, parce que euh... ça prend du temps. Bah ouais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, après c'est de la bonne énergie, il voit bien que le résultat est assez probant, donc euh, ils ouais. sont contents aussi pour moi. Puis maintenant t'as le droit de t'appeler Poupa DY. <rire> oui, je pourrais être décompressé et m'appeler juste dit c'est vrai. Mais ouais. non, <rire> non mais non, mais non. Non, je vais garder ça, et puis je big up bah, tous les intervenants sur le projet, je big up aussi Musical Impact, Jérôme. Euh, qui fait un gros travail sur l'aspect la, sur communication, donc sur le projet. J'ai Big Up Olivier, euh, studio à la ferme, qui s'occupait de tous les masters. Euh, Julien Grelet, qui s'occupait, donc Julien G illustration, qui s'occupait de tout ce qui est euh, infographie. Ouais, ouais l'artwork et... qui est très très bon et... aussi. Ouais, donc tout ça, ça a vraiment compté beaucoup dans, bah, dans la globalité. Nous, on a fait tout ce qui était avant, et puis ensuite, il y a quelques personnes qui ont été des personnes pivotes, super nécessaires et super euh, importantes dans toute cette affaire. Donc, ouais, super. Big Up Montreuil, hein le quatre ah, C'est ça, c'est ça, ouais, vraiment, vraiment au top. Il le montrait, <rire> c'est sûr. Toutes les auditrices et les, tous les auditeurs de, de radio. Merci beaucoup pour le soutien, NFL no Space Gros Big Up et à bientôt pour de nouvelles aventures, vous pouvez checker les projets via ma page Facebook ou euh, via celle de Poupa, Dready X, pas ou en tapant Digital Soupadoupa. Attention parce que si vous tapez juste Soupadoupa, vous allez tomber sur un groupe de hip-hop jazz bordelais, et c'est pas nous. Et <rire> voilà. Et voilà. Et donc euh, ben, on, on est très contents et on vous remercie de tout le soutien que vous pouvez nous apporter. Merci beaucoup. C'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.